Bonjour, je m'appelle Frédéric Véron, je suis professeur de sciences de la vie et de la terre au collège Alphonse Daudet à Draveil. La séance que je vous ai présentée et que nous avons enregistrée avec les élèves, c'est une séance courte, dynamique, environ 35 minutes à peu près, qui se découpe en quatre grandes parties. La première partie était une partie dédiée au simple rappel de cours sur la base du volontariat des élèves nous proposent de rappeler des définitions, euh, des exercices, euh, ce qu'ils ont retenu du cours précédent. Dans un second temps, je les mets en activité, en fait, un peu à la manière de Pix, à savoir que les élèves vont avoir une consigne, un temps limité, qui va apparaître sur leur écran, et ils vont, pendant ce temps limité, devoir répondre au défi que je leur lance. Alors le défi, en l'occurrence, ici, c'était un travail de recherche sur Internet, avec deux questions. C'était donc deux questions sur un personnage célèbre, un peu d'histoire des sciences. Ensuite, une fois que nous avions débriefé, que des élèves étaient volontaires donc pour corriger ce petit travail de recherche, nous avons enchaîné sur un travail que je leur avais donné, un test de jeu sérieux, un serious game, qui s'appelle « Alto Catastrophe », pour lequel j'avais proposé à un ou plusieurs élèves de nous montrer, de nous faire une démonstration de leur capacité à réussir ce jeu. Et bien entendu, pour réussir ce jeu, il convenait de tout simplement avoir bien compris les différentes notions de cours.